Bonjour tout le monde, euh, moi c'est Eli. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de rôle et je vais vous faire une présentation, on va dire assez brève, de tous les outils qui sont inclus, euh, qui sont inclus dans la, dans la plateforme. Il y en a un paquet. Je ne pense pas que j'aurai le temps de, de parler en détail de, de tous les outils, mais on va essayer parce que je n'aimerais pas que ce, cette, cette vidéo dure une heure non plus. Ok, donc euh, la Build en fait, c'est la plateforme, euh, aujourd'hui, hein, sur le marché, c'est la plateforme de marketing digital la, la plus complète. Hein, et elle est assez puissante, euh, à mon goût, elle est assez puissante, surtout pour tout ce qui est création de sites web et de tunnels de vente. Quand vous créez vos sites web et vos tunnels de vente, la vitesse la vitesse de, des sites, euh, c'est incomparable. quoi Donc on est dans de l'ordre de, euh, de... entre 80 et, 80, et, entre 80 et 100 hein, en, euh, en termes de, de vitesse, je veux dire. Et la qualité en tout cas je vous laisse découvrir euh, et je vous invite à, à vous abonner à cette chaîne youtube hein, et on fait euh, régulièrement des lives. Hein, et vous allez voir tout ce qu'on est capable de créer avec euh, avec cette plateforme ceci dit donc l'objet de cette vidéo c'est de vous montrer assez rapidement euh, tous les outils qui sont inclus dans la plateforme euh, cet outil là c'est l'ancien euh, je vais le virer c'est l'ancien euh, euh, euh, créateur outils outil de création de sites web euh, Donc, euh, ils l ont, ils, l ont ils vont l'enlever euh, Il faudra utiliser le nouveau que je vous montrerai tout à l'heure Ça s'appelle cheetah Donc, vous avez, euh, chez Budoror, vous avez l'autorépondeur qui est intégré Du coup, vous n'avez pas besoin d'apprendre un abonnement à côté Pour l'autorépondeur, ok euh, Vous avez la possibilité de créer des magazines en ligne donc, ça c'est ce outil là, c'est pour créer les magazines en ligne pour l'autorépondeur, C'est ça, c'est celui c'est le premier là. C'est s'appelle Mailing Boss. Ok, donc pour les magazines, c'est celui-ci. Vidéo, wrapper pas au fait, c'est pour habiller, c'est pour habiller les vidéos, cest dit que je peux intégrer. Je peux, il ça marche surtout avec les courtes vidéos. En tout cas, quand vous allez importer les vidéos, vous verrez la capacité maximale qu'il faut que la vidéo ait. Je pense quand même que c'est de l'ordre du giga, mais bon, c'est préférable si c'est les courtes vidéos n'empêche que euh, le vidéo pas ce que ça fait, c'est que vous vous ramenez, vous ramenez la vidéo, vous pouvez mettre des photos dessus, euh, des, des, décora des décorations sur le sur la vidéo pour que ça soit ça fasse joli, ça, ça peut servir de par exemple de, de, de carte postale que vous pouvez envoyer à quelqu'un, par exemple ça c'est ce que vous faites avec euh, avec euh, avec vidéo pas et c'est pas mal, sympathique pour en matière de communication si vous voulez communiquer avec votre marque, c'est des choses sympathiques que vous pouvez faire avec ça. Euh, Beaucoup Canva en fait. Donc je vais juste ça aussi c'est un ancien. C'est un ancien, je vais juste vérifier. Budroll Canva. Oui, c'est un ancien. C'est-à-dire que tout ce qui est là, là en Legacy, là. Donc tout à l'heure, c'est celui que j'ai viré. Celui-là, c'est le deuxième. Euh, euh, ils vont ils vont l'enlever au fait à terme. Ça ne, je ne soit plus sur la plateforme. Donc chaque fois que je tombe sur un, je vais je vais faire. Euh, je vais profiter pour le pour l'enlever. Pour l'enlever. Euh, Et en même temps, ok, on y va. Comme ça qu'il n'y ait pas de confusion donc buddholo quand on va je le vire à terme ça va plus être utilisé je l'enlève ok euh, magento au fait ce que Bidroll a fait il a intégré magento sur sa plateforme de manière à ce que ceux qui utilisent magento euh, puissent euh, voilà installer directement le site euh, depuis euh, euh, depuis bidroll et qu'ils aient un seul euh, euh, ils un euh, c'est pour simplifier la chose en fait hein, à ceux qui à ceux qui utilisent euh, Magento pour créer tout ce qui est e-commerce site e-commerce actuellement budroll est en train de développer son propre outil e-commerce et on en parlera dans d'autres euh, dans d'autres lives donc euh, restez connectés je vous invite à vous à vous inscrire à cette chaîne YouTube euh, vidéo tag tool en fait ça permet de, de, de rajouter des tags des tags à, à vos vidéos par exemple si quand vous regardez hein, des des quand vous regardez des, des vidéos sur YouTube, vous voyez à la fin des vidéos, il y a, a d'autres vidéos qui se superposent à hein, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous pouvez cliquer dessus pour aller regarder ces vidéos là. Au fait, ce, cet outil permet de faire pratiquement la même chose. Vous, vous allez rajouter des images avec des messages et les gens peuvent cliquer dessus par exemple pour aller sur votre site web hein, ou pour vous pour lancer un appel hein, ou pour vous envoyer un mail. Donc euh, voilà les tags que vous pouvez utiliser avec ce, cet outil. Euh, MoCOP Studio Studio, au fait, c'est un outil. Hein qui permet de, de rhabiller les si vous voulez habiller les euh, par exemple vos CD vos livres euh, c'est vous allez prendre une image de, de livre par exemple là et vous allez mettre euh, une photo de livre pardon et vous allez mettre une image qui vous intéresse dessus par exemple là, vous, vous avez créé un ebook et euh, vous voulez distribuer ce type ce type ebook là vous n'avez pas le temps d'aller imprimer ça chez, chez un imprimeur et puis de faire un euh, de mettre une couverture, etc. Donc, tout ce que vous faites tout ce que vous allez faire, c'est juste de venir dans le truc de mock-up, choisir une image de, de livre euh, et mettre une photo de livre et mettre, euh, et, et mettre une image que vous voulez dessus avec vous, le titre de votre livre, etc. De manière à ce que quand les gens vont le regarder, ils vont, ils vont voir le titre de votre e-book dessus et ça sera comme si c'est le livre que vous allez leur offrir. Bon, ça fait joli, ça marche avec les CD, ça marche avec, euh, avec plein de choses. Euh, vous pouvez intégrer aussi des mockups sur des écrans, genre ordinateur, écran d'ordinateur par exemple pour intégrer une photo. Il y a, il y a des choses sympas. On, peut, on va revenir là-dessus de toute façon dans dans, dans, notre, dans les lives. Euh, présentation, présentation studio, présentation, euh, présentation studio. Faut pas que je confonde avec euh, euh, un, autre, un autre outil. Juste un instant, je vais juste regarder. Euh, c'est comme c'est comme du PowerPoint. Hein. Euh, bon, l'avantage ici, c'est que quand vous créez, hein, euh, vous, vous créez votre présentation avec ça. Partout, où vous avez une connexion internet vous pouvez y accéder. Juste en prenant le lien, vous le mettez dans votre navigateur, vous aurez accès directement à la présentation. C'est ça l'avantage. Bon, 3D, euh, 3D photo euh, editor studio. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai jamais utilisé. Euh, mais c'est pour faire tout ce qui est euh, euh, édition de photos. Il y a aussi, pareil, pour faire des animations vidéo, euh, celui-là aussi, je ne l'ai jamais utilisé. C'est un autre outil. Euh, trans, euh, transparent floating vidéo, en fait, ce, ce, celui-là, bon, je vais mettre ça en français parce que… Je vais mettre ça en français, désolé, oh. je vais mettre ça en français, en français, français. Descends, hop. C'est euh, comme ça, c'est plus sympa. Parce que depuis là, c'est en anglais. Tous les, euh, je pense pas que tous les thèmes soient euh, soient bien traduits euh, dessus, mais euh, voilà. ça évitera les. Parce qu'il y a certaines personnes quand ils voient euh, quand ils voient anglais, ils paniquent alors. Euh, par exemple ici avant c'était marqué e-commerce magento donc là c'est juste marqué e-commerce mais je vous ai que c'est du magento hein, ici hein, et que video est en train de, de développer son propre outil donc on en était là donc on parlait de vidéos flottantes donc vidéo flottante en fait c'est euh, des vidéos avec un arrière-plan transparent hein, que vous pouvez mettre prendre par exemple et mettre sur vos sites euh, euh, pour guider les gens ou pour parler d'un produit il y a des choses sympathiques que vous pouvez faire avec D'accord. Et quand vous avez des vidéos flottantes, en fait, c'est par exemple si, si c'est une personne qui parle, il y aura que la personne qu'on verra en fait. On ne verra pas son arrière-plan. Et c'est ça qui est sympathique. Ça fait des effets waouh en fait. Hein. Euh, Browser notification app. Au fait, celui-ci, euh, je sais pas. Il y en a deux maintenant, je pense. Ils ont, il y a un ancien qui sont en train de virer. Euh, alors, brother, Donc ils n'ont pas mis dedans. Donc c'est bon. Euh, au fait, c'est pour. Euh, quand les gens suivent votre, quand les gens sont sur votre site qui reçoivent directement des notifications par exemple sur des offres. Si vous faites des offres, on parle de cet outil là. Hein. Si, vous faites des, si vous faites des offres et tout, hein, euh, ils peuvent recevoir des, no, des notifications directement quand ils sont sur votre site. Euh, et je ne sais pas si, bon, je le je, pour le moment je l'utilise pas, hein, euh, mais c'est un outil que je dois tester donc euh, c'est en stand-by euh, Je ne sais pas si ça marche aussi, euh, juste aussi pour le navigateur, c'est à dire que quel que soit. L'utilisation de navigation de nouveau euh, pour les entreprises comme euh, personnalisé automatisé et faites beaucoup plus bon je ne l'ai pas testé je ne peux pas vous dire par exemple si ça marche genre vous êtes vous êtes en train de naviguer sur un autre site et que euh, ça va s'afficher euh, comme étant que ça va vous envoie des messages, ça je ne l'ai pas testé. Donc euh, il faut que je le teste avant de, avant de vous le dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, si vous l'installez sur votre site et que les gens valident, chaque fois que les gens seront sur votre site, ils recevront directement des notifications. Si vous faites des, des promos, des trucs de ce genre, ils recevront les, les notifications. Euh, SEO On Page, au en fait, ça c'est pour vous aider à, à, à optimiser votre, le SEO de, de votre site web. D'accord Le référencement naturel de votre site web. Uh, Clickmap, c'est un outil qui permet de savoir où est-ce que les gens cliquent sur votre site. Si vous l'installez sur votre site, uh, une, une page, web par exemple, là, vous aurez des points chauds, des points froids. C'est-à-dire, le point chaud, c'est là où les gens cliquent plus souvent. Et ça vous permet de voir ce qui intéresse plus les gens sur votre site. Et peut-être que uh, avec ces données-là, vous pouvez faire des promotions, vous pouvez uh, proposer des choses un peu plus intéressantes aux gens, etc. Donc, uh, donc ça, c'est ce que ça permet de faire. Uh, Facebook auto uh, uh, Autopost, en fait, c'est une application pour préparer plein de posts. Hein. Euh, qui vont se, qui vont qui vont être euh, envoyés sur Facebook euh, régulièrement. Donc ça je l'utilise pas. Euh, Professionnel Messenger euh, chatbot, pareil au fait c'est pour créer un chatbot un chatbot pour, pour Messenger. Euh, ShareLocker, en fait c'est un outil sympa. Par exemple si vous faites de la publicité sur euh, sur Facebook hein, et et que les gens arrivent depuis Facebook sur votre page web. Vous pouvez mettre cet outil-là pour, pour demander aux gens, écoutez, partager la page avant d'accéder au contenu gratuit. Un truc de ce genre, par exemple. Okay? Et ça permet de rendre votre, votre page virale. C'est comme si vous faites une, une pub sur Facebook et vous dites, tiens, likez, partagez avant d'accéder au contenu à l'offre gratuite que je, je, je vous présente. Mais sauf que là, cette fois-ci, vous ne le faites pas sur votre page Facebook, mais vous allez le faire directement sur votre site, sur votre page web. Ok il uh, e learning donc il y en a deux aussi il e learning il y a e il ancien il e learning nouveau donc ça je ne sais pas si je suis sur l'ancien là ou je suis sur le nouveau ok ça c'est le nouveau il e learning ça c'est l'ancien il e learning d'accord l'ancien il e learning je vais le virer je vais le virer l'ancien e learning c'est celui-là ah je peux pas le virer oh en français je peux pas virer les choses je sais pas pourquoi mais bon allez savoir allez savoir peu importe Bon, il est né en fait, c'est pour créer votre euh, votre euh, vos cours en ligne. C'est un outil spécifique pour créer des cours en ligne, mais vous pouvez le faire aussi avec un autre outil dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, euh, vous avez, ça c'est la version ancienne, ça c'est la version nou nouvelle, d'accord C'est la version nouvelle ici, et c'est cette version que je vous recommande d'utiliser. Tiens, je peux l'enlever. Il suffit de cliquer sur retirer, retirer, comme ça. Oui, je le. Veux. Ok. Donc là, on descend, on descend, vidéo animée, on en a parlé, brouzard, SEO, Clickmap, tout ça on en a parlé, Sherlock on en a parlé. J'ai de, de script, désolé ça marche que en anglais je pense. Euh, je l'ai jamais testé en, en français. Au fait, euh, il, il vous pose des questions, c'est pour c'est pour vous aider à écrire euh, les copies de votre euh, tunnel de vente. Donc il vous pose des questions, vous répondez, vous répondez après, il vous génère euh, un, un script. Bon, c'est assez basique, mais bon, si vous ne savez pas réellement quoi écrire, euh, quelle page, qu'est-ce qu'il faut écrire comme copie sur votre titre, c'est un début quoi. Mais je pense que ça marche plus euh, quand ça marche plus en anglais qu'en français. Mais testez quand même, je n'ai jamais testé sans français. Euh, social proof, c'est un outil sympa. Il hein. euh, y en a deux aussi, je pense. Il y en a deux. Il y a ancien social proof et nouveau social proof. Donc je vais voir, euh, je vais voir, je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier. Nouveau social proof. Pop-up social proof. OK. Donc, pareil. Il est là. On va retirer l'ancien. Alors, vous voyez, il y a plein d'outils. Hein. Au fait, l'outil social pour votre site permet de faire quoi Quand vous allez sur certains sites, des fois, vous voyez, hein, il y a des, des, des propos qui s'affichent en bas de page hein, en disant euh, André de telle ville vient acheter le produit ou Alexandre vient acheter le produit ou Sylvie de tel endroit vient acheter le produit. C'est cet outil-là qui, qui, qui permet de le faire, d'accord euh, Donc, vous vous l'avez qui est intégré à la plateforme que vous pouvez utiliser. Donc, j'aurais retire celui-là parce que c'est l'ancienne version. Ancienne version ils vont arrêter de, de, de les développer donc il faut utiliser la nouvelle version d'accord euh, aussi on continue roulette aussi c'est je vais pas en parler parce que euh, c'est c'est un outil qui dont ils arrêtent le euh, l'utilisation ils vont ils arrêtent au fait hein. ils vont l'arrêter c'est un héritage hein. donc ils vont ils vont arrêter le développement euh, pourquoi parce bon pourquoi je n'en sais rien mais en fait c'est un outil qui permettait de de créer une roulette russe hein. euh, genre vous avez une roue là euh, et vous tournez et puis les gens ont, vous pouvez faire utiliser pour faire des, des, des tombeaux là sur votre euh, si, sur votre site web en fait mais ils vont l'arrêter donc euh, je l'enlève je vous en parle pas je, je vous en ai parlé déjà mais je vais pas éterniser là dessus alors auto donc du coup instagram autorepondeur euh, c'est pour installer un auto-répondeur sur votre euh, sur votre instagram sur votre page Instagram. Euh, envoyer des SMS, je pense que ça marche qu'aux États-Unis. C'est pour, États -Unis, hein. pour euh, par exemple, euh, si vous récupérez les, les, les numéros de téléphone des gens, c'est pour leur envoyer directement des, des messages sur leur téléphone. Euh, donc ça sous-entend que vous devez payer des crédits, etc. Mais je pense que ça ne marche qu'aux États-Unis. Ça ne ça marche qu'aux États-Unis, je pense. Pour l'heure, je pense. Hein. Euh, le Professional Website Bot, ça c'est génial parce que c'est la même chose comme Messenger, mais cette fois-ci c'est installé sur votre site web. Donc c'est les bots de pour installer sur votre site web. Donc quand vous allez sur certains sites, des fois, vous avez un robot qui entame la, la, la conversation de chat en disant est-ce que vous avez une question, etc. Euh, c'est ça qui permet, c'est ce outil -là qui permet de faire ça. C'est intégrer à la plateforme. Vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter ailleurs. Euh, CRM. CRM, c'est un outil génial euh, parce que ça vous permet de suivre le comportement des gens, euh, euh, des visiteurs sur votre site web ou, ou dans votre tunnel de vente. Euh, ça va mettre des tags aux gens par exemple si les gens visitent une page il va mettre une étiquette sur eux comme quoi telle personne a visité telle page et si c'est des gens qui sont inscrits dans votre liste derrière vous pouvez leur proposer des produits assez ciblés donc euh, c'est pas mal ça on en parlera aussi dans, dans, dans les lives donc euh, restez abonnés. Euh, marketplace au fait c'est un outil hein, pour vendre pour vendre vos produits sur la, sur la place de marché de Buddha. pour le moins bon, je n'ai pas des produits là dessus mais sachez que si vous voulez vendre des produits sur la marketplace de Bidroll ils ont ils l'avaient mis en stand by avant mais ils l'ont relancé donc je ne sais pas s'il y a un nouveau marketplace je sais que euh, ils ont euh, récemment ils ont ils ont ouais donc du coup voyez, ouais, marketplace je ne sais pas si c'est le nouveau ça euh, de vente professionnelle création de liste chaque semaine dans différents niches etc. bon je ne sais pas si c'est le nouveau ou euh, c'est l'ancien mais bon je le laisse je vérifier après euh, donc vous avez euh, vous avez ouais ouais donc ça c'est bon en tout cas c'est le propre marché je vais voir juste si l'on met dans dans legacy là, dans, dans héritage ouais donc il y en a un dans marketplace il y en a un là hein. vous avez vu marketplace mais il y a un nouveau qui vient il y a un nouveau qui vient, je sais pas s'ils ont mis là, il y a, Alors, nouveau, nouveau, euh, bon, je le vois pas, je le vois pas, bon, peu importe, en tout cas, dans tous les cas, il ramène leur marketplace pour que les gens puissent vendre dessus, euh, vous l'aurez, de toute façon, quand, quand ce sera très, très officiel, je, je vous en reparlerai. À c'est génial parce que ça vous permet de créer vos, votre application. Donc, si vous voulez créer votre application, vous n'avez pas besoin de coder, de savoir coder. C'est le même principe que la création de sites web et vous créez votre application. Après, le truc avec les applications, c'est surtout la publication chez Google ou chez Amazon ou chez ou chez Apple. C'est ça la partie la plus compliquée, entre autres. Euh, vidéo funnel buda en fait, c'est pour créer un tunnel vidéo. Donc, on a fait des vidéos, on a fait des on a fait des tutos là-dessus. Je vous invite à aller, à aller les regarder. D'accord. Euh, là, là, là, ce que vous voyez, celui-là, là, là c'est le nouveau, c'est le nouvel outil de création web. D'accord. Ça permet de créer des sites web. qui s'appelle Cheetah. Ça permet de créer des sites web. Ça, vous ça vous permet de créer, des, web, vous permet de créer des, des, des, des tunnels de vente et c'est assez puissant d'accord on en parle on, on l'utilise pratiquement tout le temps dans nos lives donc je vous invite à aller regarder nos lives via SS, au fait c'est c'est une solution que euh, but avait mis en place euh, pour que les gens par exemple si vous êtes euh, vous avez votre compte et vous voulez travailler avec d'autres personnes euh, vous pouvez leur donner une accès à, à virtual assistance donc via c'est virtual assistance, assistance visuelle hein, en fait hein assez d'assistance visuelle pour qu'ils puissent travailler sur votre compte avec vous. Voilà, c'est c'est une possibilité qu'ils ont mis en place. Euh, WordPress, pareil, c'est la même chose que c'est le même principe que Magento. Ils ont intégré WordPress à leur plateforme pour que ceux qui utilisent WordPress, hein, euh, ils puissent euh, ils puissent l'utiliser, ils puissent installer WordPress depuis euh, depuis Bidroll. ok. Mais euh, autre réalité, c'est que Budroll a aujourd'hui son propre outil blog. Euh, qui est très très très intéressant. Donc euh, on en reparlera aussi dans les lives. Euh, builder en fait c'est c'est un, un outil pour créer des répertoires, pour, pour créer des pardon, des annuaires, pour créer des annuaires, ok. Euh, builder Webinar Builder, euh, ça il y en a aussi deux. Je vais, voir, je vais voir, il y a un ancien et un nouveau. Donc je vais juste regarder. Donc ici vous avez vu c'est webinaires créer un webinaire interactif avec les euh, du coup, je ne sais pas lequel est lequel. Il y a un ancien, il y a un nouveau. Euh, en fait, le truc en anglais, quand c'est en anglais, c'est souvent c'est marqué new, etc. Nouveau et puis ça vous dit. Euh, je pense bien que c'est celui-là le nouveau hein. euh, et que celui-ci c'est l'ancien. D'accord, je pense. Et euh, donc ça, c'est pour créer tout ce qui est vos, vos webinaires. Donc quand vous allez l'utiliser utilisez plutôt le nouveau n'utilisez pas l'ancien. Pour y accéder, c'est simple. Vous venez là, pour accéder aux outils, moi je vous invite, hein, venez là, application web, et vous regardez dedans et vous chassez votre outil. Tout ce qui est legacy là ou héritage, ne l'utilisez pas. Utilisez tout ce qui tout le reste. D'accord Donc pour votre euh, webinaire, euh, Bitro webinaire, par exemple, vous cliquez dessus et c'est parti. D'accord? Euh... Parce que quand on regarde, il faut quand même que je vérifie Webinaire, donc il y a un ancien là, donc vous voyez ici Webinaire et il y a un nouveau builder, euh, euh, builder Webinaire Builder Donc là, je vais voir si c'est marqué Un builder, Webinaire Builder Alors, Bidora Webinaire Builder Ok, donc du coup c'est le Ça doit être le nouveau ça, vidéo Webinaire Builder, builder c'est le nouveau Webinaire, c'est l'ancien. Donc, je vais retirer l'ancien. Oui. Donc voilà, on y va. Comme ça, mon, mon truc est propre. Mon mon tableau de bord est propre. Alors, euh, email professionnel. Donc, c'est tout ce qui est pour avoir des emails professionnels hein, avec votre propre nom de domaine, au lieu d'utiliser Gmail ou Yahoo ou je ne sais autre d'autres vous pouvez utiliser donc ça vous permet de créer vous même vos, vos vos emails avec votre nom de domaine euh, gestionnaire de DNS bon ça bon vous n'en aurez pas vraiment besoin euh, c'est pour ceux qui veulent euh, créer des entrées sur le serveur etc bon ne jouez ne jouez pas avec ça ok ne jouez pas avec ça telegram en fait c'est pour créer un euh, euh, c'est pour créer une messagerie sur votre, euh, pour votre compte Telegram. Donc euh, les gens, euh, ça permet aux gens qui, qui vont s'inscrire sur votre euh, compte Telegram de euh, votre euh, oui, on va dire compte Telegram d'interagir hein, avec vous. Donc c'est le robot qui va interagir avec eux selon le message que vous aurez défini. Euh, c'est comme les chatbots mais euh, pour, pour Telegram. Euh, donc nouveau, e-learning hein, comme on l'a dit, e il est en c'est pour créer vous, euh, vos propres... Euh, vos propres cours euh, en ligne. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, euh, pour Chita, Chita vous permet également de faire la même chose. D'accord Vous créez votre site web, vous créez des espacements privés, vous créez euh, des, des, des tunnels de vente. Et dans les espacements privés, vous pouvez délivrer vos cours. Et même, vous pouvez faire payer les gens avant d'accéder euh, à l'espacement privé. Et voilà, vous avez la possibilité de faire tout ça avec Chita. Je continue. Nouveau chat builder euh, Donc ça, en fait, c'est pour... Euh, c'est pour mettre un chat... Alors désolé pour, pour, le, pour le dérangement. <rire> J'ai reçu ce même message. Euh, donc le chat builder, en fait, c'est pour mettre un chat sur votre... Euh, c'est pour mettre un chat sur votre euh, sur votre site web. Et, euh, et Bidroll Booking, c'est génial, c'est un outil qui vous permet de, euh, de, de faire des réservations en ligne hein, sur votre site web. Et vidéo, ça c'est un outil nouveau euh, que Bidroll a mis en place hein, pour que vous puissiez héberger directement vos vidéos euh, sur la plateforme. Et euh, bon, pour le moment, je ne sais pas si vous pouvez mettre de, de grosses vidéos, d'une heure, de deux heures, etc., toutes vos formations je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr encore hein, que vous pouvez, puissiez mettre de, de grosses vidéos. Mais des petites vidéos, de coups de vidéos, d'une minute, deux minutes, trois minutes, hein, que vous pouvez mettre, des vidéos de présentation que vous pouvez mettre sur vos sites, vos tunnels de vente, euh, ça, ça, ça y va bien. Quoi. Vous, pouvez, vous pouvez mettre ça et ça évite d'avoir des publicités sur les sur les vidéos en fait C'est pas mal. Je ne l'utilise pas encore, mais je pense que bientôt, je vais commencer à l'utiliser. Euh, Club en euh, Votre à la bibliothèque complète dans euh, Ça... Euh, C'est une mauvaise transition en fait Au fait euh, Ça là <rire> C'est Final Club Au fait euh, Si vous avez Maintenant les abonnements de, de Bidroll ont changé Donc, Moi j'ai cette version là J'ai ça C'est que Bidroll met à nos dispositions 300 tunnels de vente Vous avez bien entendu 300 tunnels de vente ça veut dire que demain, si je veux créer un tunnel de vente, je peux aller regarder dedans. Et il y en a un qui me plaît, je le prends et je le configure à ma façon. Et boum, je n'ai pas besoin de, de perdre du temps à créer mon tunnel de vente. Bon, moi, je suis plutôt un peu compliqué. Donc, j'aime créer moi-même mes, mes, mes tunnels de vente depuis zéro. Mais euh, ça fait pas mal de tunnels que vous pouvez déjà utiliser, qui sont prêts pour vous. quoi. Euh, si Étant donné que vous êtes inscrit à la, à la plateforme de formation gratuite, euh, je vous ferai profiter, euh, profiter de, de, de, ces, de ces tunnels de vente-là. On en reparlera et je vous mettrai.. Euh, on verra comment on fera pour que vous ayez accès. Et puis euh, vous allez taper dedans, quoi, si vous en avez besoin. C'est ce que je peux vous apporter. D'accord Si vous êtes dans ma communauté, c'est ce que je peux vous apporter. Euh, générateur, euh, euh, générateur en tournoi départ. En fait, ça... Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais supprimé, j'avais retiré un outil qui s'appelait euh, euh, Budroll Canva. Ou Canvas Builder, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, c'est ce qui a été mis en place pour le remplacer. Euh, ça permet de faire quoi C'est-à-dire que quand vous êtes, ça c'est très intéressant pour tous ceux qui sont agences, OK Ou tous ceux qui travaillent, tous ceux qui font des prestations de services, création de de, de, de tunnels de vente, ça c'est génial. Ça permet de faire quoi en fait Quand vous allez être avec un client, vous pouvez commencer, vous discutez avec le client, vous pouvez lui faire un schéma vous le faire avec ça, vous pouvez faire un schéma du tunnel de vente, comment ça va fonctionner. Et le, le, le client aura une vue globale. Et une fois que c'est fini, ça, le client a validé euh, euh, le principe, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur un bouton et ça va vous générer directement votre tunnel de vente. Derrière, tout ce que vous aurez à faire, c'est de travailler sur l'esthétique, euh, le design, les photos, etc. Mais tous les liens seront déjà faits. Donc ça, c'est... C'est génial, c'est un outil euh, professionnel, euh, entre autres. Hein. Parmi tous les outils professionnels, c'est aussi un autre outil professionnel. En tout cas, c'est destiné pour les agences. Euh, euh, ressources de conception. Bon, ça, en fait, c'est un. Si vous cherchez des informations, mais actuellement, tout est en anglais. Hein. Euh, des informations sur su l'utilisation de la plateforme, euh, c'est là où vous pouvez aller, au fait. Mais on est. Vous êtes sur ma plateforme, vous êtes, si vous êtes abonné à ma plateforme, à notre plateforme de, de formation gratuite, euh, on vous donne ces ressources, hein, on, on travaille, c'est pour cela qu'on a créé la plateforme pour vous apporter autant de ressources, pour savoir utiliser euh, la plateforme de Buildroll. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Si euh, vous avez des questions, tout ce que vous avez à faire, envoyez nous un message et on vous fait un tuto là-dessus et c'est parti. D'accord. Euh, marketplace, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ils en ont ils en ont créé un second donc je pense que c'est plutôt c'est c'est un nouveau c'est un nouveau c'est un nouveau marché c'est le nouveau marché de c'est le nouveau marché de de ça je le j'utilise pas encore je ne suis pas encore dessus donc voilà agence de site agence de site web ça c'est génial c'est tout récent c'est tout récent et c'est extraordinaire pas, donc, c'est surtout pour ceux qui font des prestations de, de, de services, hein, de sites web euh, ou tunnels de vente et autres. Euh, au lieu de pousser vos clients à aller prendre un abonnement chez budrol tout ce que vous avez à faire, c'est de leur créer un sous-compte. D'accord Vous le créez un sous-compte. Et ça, cette offre-là, euh, de toute façon, euh, je ne sais plus si. Euh, oui, de toute façon, vous l'avez. Euh, c'est avec la formule à, à 68$. dollars Donc, euh, à la formule premium, vous prenez la formule premium et vous l'avez dessus. Et donc, au lieu, de, au, au lieu de pousser vos clients à prendre un, un, un abonnement chez Bidroll, vous leur créez un sous-compte et vous créez leur site dessus et ils auront accès. Ici, en fait, vous allez leur créer un accès où ils auront accès uniquement à leur, à leur site web. Le truc d'assistance virtuelle, en fait, si vous donnez accès via l'assistance virtuelle, les gens auront accès à tous les sites qui sont euh, sur, sur votre compte. Alors que si vous le faites avec ça, ils auront accès uniquement à leur compte. En fait. Donc c'est important. Euh, ici, par exemple, donc le, le dernier outil dont je vous parlais, hein, le nouveau propos sous Chef Proof, on en a déjà parlé. C'est l'outil sous Proof dont on avait parlé tout en haut. Ok. Donc voilà, euh, ainsi présenter tous les outils euh, qui sont sur la plateforme de aujourd'hui. Ok. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à cette à cette chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.